euh, vous pouvez aussi soutenir notre chaîne sur Tipeee, euh, enfin bon n'oubliez pas le live du mardi et qu'est-ce que j'oublie, moi bon, euh, je ne sais plus... Les réseaux sociaux Ah oui, instagram et twitter mais vous les connaissez déjà n'est ce pas <musique> Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de novembre, bon anniversaire à tous! Hein? Euh, je vous le dis tout de suite, l'année à venir sera bien meilleure que celle-ci, hein? euh, surtout pour euh, ceux du 1er décan. Ben, on, on, on repartira là-dessus euh, avec euh, l'entrée de Jupiter en Capricorne le mois prochain. Donc pour l'instant c'est votre anniversaire, euh, le Soleil est dans votre signe jusqu'au 22, après quoi elle passera en sagittaire. Hein. Alors le soleil dans votre signe, ça veut dire que euh, euh, toutes vos qualités vos défauts, votre personnalité dans son ensemble est éclairée hein, par le soleil. Donc vous, vous avez le choix d'être davantage vous-même, euh, de, de montrer que, que vous existez, ou au contraire de, de faire euh, Comment dire, euh, de mettre en avant la part un petit peu passive et flegmatique de votre personnalité, parce que vous pouvez être comme ça aussi. Hein. On décrit le scorpion comme quelqu'un d'autodestructeur, etc. C'est vrai, ça peut être vrai, mais il y a surtout ce côté, moi que je trouve amusant, euh, bon, qui peut être agaçant euh, si on vit avec un scorpion. Euh, ce côté flegmatique, ce côté un petit peu mystérieux, euh, qui euh, n'est jamais très pressé, euh, mais qui a un sens, une réceptivité, une intuition, euh, euh, parfois même des talents de, de, de voyance, euh, vous voyez? c'est Il euh, y a beaucoup de qualités euh, de votre signe qui sont mises en avant. Et euh, bah ensuite le Soleil sera en Sagittaire hein, après le, le 22 à 16h pile, euh, et là il sera question d'argent, hein. euh, ce sera une période, bon ce qui est un petit peu normal puisqu'on va rentrer dans la période des fêtes, donc forcément vous aurez des dépenses à faire, ça ne vous plaira pas toujours, mais bon le Sagittaire c'est pas un signe euh, qui... Je ne pense pas que vous prendrez trop la tête là-dessus. Hein. Euh, euh, vous vous un... Soyez raisonnable, faites-vous un budget et puis ne le dépassez pas, et comme ça tout se passera bien! Mmh. Votre vie quotidienne est gérée par Mercure, Mercure est dans votre signe, et l'ennui, c'est qu'elle est, euh, est rétrograde. Alors peut-être que c'est bien que ça vous donne le temps de réfléchir à un problème, à un sujet sur lequel vous travaillez, euh, je ne sais pas moi, un savoir que vous êtes en train de, euh, de partager, quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, enfin il y a, y a euh, vraiment, c'est très intellectuel, c'est très cérébral hein, euh, avec Mercure, donc euh, il est très possible que cette période de rétrogradation vous soit utile pour mémoriser, pour intérioriser hein, ce que vous êtes en train de faire hein, ou d'apprendre. Mais bien entendu, les relations avec les proches seront également euh, au premier plan, puisque Mercure les représente. Elle hein, représente les frères et sœurs les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, enfin vous voyez toute la petite parenté, et en particulier les frères et sœurs, hein, bien évidemment. Alors peut-être qu'il y a un problème aussi avec un de vos frères et sœurs, avec qui vous êtes un peu en froid, c'est ce que pourrait vouloir dire la rétrogradation de Mercure, vous ne vous êtes pas mis d'accord sur quelque chose, et puis vous lui en voulez, ou c'est lui ou elle qui vous en veut, bref. Mais bon, euh, n'en faites pas tout un fromage, hein? vous attendez le vin et le vin. bon, euh, ma foi euh, ce serait peut-être dans votre intérêt de prendre votre téléphone, de faire en sorte que les choses s'arrangent, parce que Mercure sera direct et que étant direct, euh, eh bien euh, euh, ça circulera, tout circulera beaucoup plus facilement, et, et, et vous aussi. Je tiens à préciser qu'il peut y avoir euh, avec ce mercure en scorpion, vous pouvez être euh, sensible à des problèmes euh, liés à des grèves euh, ou à des, vous voyez, des, des choses qui n'avancent pas, hein, parce que quand mercure est, est rétrograde, eh ben on, on, parfois on, on est obligé de laisser sa voiture au garage à moins que votre moyen de transport habituel euh, ne soit euh, panne provisoirement, ou ne fonctionne pas très bien, donc vous n'êtes pas en confiance, vous voyez ce genre de choses. <musique> Vénus maintenant, Vénus et vos amours, Vénus et votre argent, eh euh, bien Vénus est, elle se trouve en, en Sagittaire, hein, dans votre deuxième secteur, un secteur d'argent, mais aussi de possession. Hein. Alors côté argent, c'est très possible que vous receviez euh, ou que vous gagnez un petit peu plus euh, si vous êtes commerçant, c'est normal, hein, en fin d'année euh, on fait un, un chiffre un petit peu plus important, donc voilà, ça peut être euh, ça avec euh, cette Vénus en Sagittaire, mais bon elle va gérer aussi beaucoup euh, votre attitude vis-à-vis -vis de votre partenaire et en particulier donc tout ce qui touche à la jalousie, à la possessivité, dont on sait que le Scorpion est souvent euh, euh, victime, vous êtes victime de vous-même, hein? pas victime de, des autres, mais victime de vous-même, parce que vous ne donnez pas votre confiance, euh, vous, vous la donnez vraiment après avoir fait passer quelques tests, hein, quelques épreuves. Euh, donc euh, votre intérêt, si vous voulez que les choses aillent bien dans votre couple ou avec un ami, votre intérêt c'est d'être davantage en confiance, parce que le sagittaire est un signe de confiance. Hein. Donc euh, essayez de lui prendre un petit peu de, de cet optimisme et de cette confiance euh, euh, que ce signe a en lui, et vous serez beaucoup mieux dans votre peau, vous verrez. Hein. D'ailleurs, euh, vous allez voir, il va y avoir euh, la semaine du 18, une rencontre entre Vénus et Jupiter qui n'a lieu qu'une fois tous les 12 ans, hein, parce que... en Sagittaire donc! Et euh, ça va vous obliger à être en confiance, à... à comment dire... Euh, et peut-être que ça va vous donner l'occasion aussi de, de gagner un petit peu de sous. Alors bon, je ne suis pas du tout, euh, j'encourage pas euh, les gens à jouer, hein. Mais là, quand on a une conjonction Vénus-Jupiter dans un secteur d'argent, un petit jeu de grattage ou quelque chose comme ça, vous, risque, vous avez des chances! Hein, euh, parce que déjà le Sagittaire est un signe de chance, Jupiter étant Sagittaire, c'est la planète de chance, et elle s'accolle à Vénus, donc il y, y a un côté vraiment euh, un petit coup de chance hein, qui peut vous tomber dessus, mais ça peut venir d'ailleurs, hein, ce n'est pas obligatoirement une euh, question d'argent. Vous pouvez aussi avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un, hein. c'est du domaine du possible. Après ça dépend beaucoup de votre thème natal, hein. je ne peux pas être malheureusement plus précise sans votre thème. On termine avec Mars, votre planète d'action, de réaction. Alors elle est dans votre secteur 12, elle est en balance hein, jusqu'au 19, date à laquelle elle entrera dans votre signe, hein, où elle fera du bruit. Mais là en balance, elle est un petit peu silencieuse, hein, disons que vous avez un petit peu moins d'énergie, un petit peu moins de Pourtant vous avez du boulot, hein C'est pas, pas du tout euh, le fait que euh, vous restez sans rien faire, hein, paraissez euh, dans votre canapé, hein. non! Il euh, y a du boulot, mais vous y mettez peut-être pas autant d'énergie que d'habitude, parce que vous êtes votre énergie elle est occupée ailleurs, hein, tout simplement! C'est une possibilité! Ou alors vous avez attrapé un petit rhume et vous êtes mal fichu, et donc euh, là aussi, ben, l'énergie, elle, elle vous sert à vous guérir. Hein? Euh, on peut pas... Euh, l'énergie, elle n'est pas inépuisable. Hein? Je sais que vous pensez qu'elle l'est peut-être, mais moi je pense qu'on a tous des limites. Euh, hein? Il y a que c'est obligé qu'il y ait des limites, parce que sinon c'est du grand n'importe quoi. Hein? Euh, donc bon, vous aurez l'impression de ne pas aller au bout de ce que vous entreprenez, c'est pas grave! C'est euh, dire, on sait que quand vous vous y mettez, euh, bon, vous êtes très efficace, donc euh, bon, une... ça va durer quoi avec mars pour chacun? Hein? Ce sera deux trois jours tout au plus où vous ne serez pas euh, hein, euh, des foudres de guerre comme on dit, mais bon, Vraiment, ne le prenez pas euh, trop à cœur. En revanche, donc, euh, quand Mars va rentrer dans votre signe, elle va tout de suite s'opposer à Uranus. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est oh, un aspect quand même très électrique qui provoque beaucoup de tensions, de situations de crise. Et euh, bon, cela dit, on sait que vous êtes très fort hein, pour sortir des, des situations de crise c'est même là où vous exprimez le mieux vos talents et votre euh, votre personnalité s'exprime vraiment bien dans les moments de crise, vous êtes, vous gardez votre calme, votre flegme, et vous avez toujours les bonnes idées pour, pour dépasser ces moments de crise. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au mois de décembre avec, bon, plein d'autres vidéos que vous allez avoir pour 2020. N'oubliez pas la vidéo de la semaine quand même, hein, et puis de euh, d'acheter vos prévisions pour 2020. Euh, vous pouvez également aller sur euh, RTL astro, rtl.fr, ou sur le figaro tv magazine, ou encore vous pouvez appeler le 3210. À très vite.